opposant votre gouverneur Mars qui est dans votre deuxième maison et qui fait un carré avec Neptune. Alors, deux influences qui pourraient vous rendre de mauvaise humeur et un peu naïf dans vos relations personnelles ou professionnelles. De petites choses qu'habituellement vous, vous laissiez tomber sous, sous cette influence, elles vous ennouiraient.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 Mercredi après 14 h jeudi et vendredi pour le Québec et jeudi et vendredi pour l'Europe. La Lune sera dans le cancer, votre neuvième maison. Votre intuition sera aiguisée et vous serez capable de lire les gens avant, avant même qu'ils ne parlent. La Lune fait des trigones avec Mercure et Neptune dans votre cinquième maison, ce qui rend votre créativité très forte.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 Samedi et dimanche, la lune sera dans le lion, votre dixième maison, et une pleine lune aura lieu dans cette maison, et dont j'ai parlé en détail dans les prévisions mensuelles de février. Je vous invite à consulter la vidéo de votre signe. Pour la nature du temps, durant cette fin de semaine, même si vous ne travaillez pas, euh, ça a l'air que vous euh, apporterez votre boulot chez vous dans vos pensées.